On n'y pense pas toujours, mais choisir une literie, c'est également porter une attention très particulière à l'oreiller et à la couette. L'oreiller se choisit en fonction de votre position de sommeil. La forme rectangulaire est la mieux adaptée pour dormir. De plus, elle est très utile pour lire ou par faire la décoration de son lit. Son garnissage est également essentiel. Les fibres creuses synthétiques proposent le meilleur rapport qualité-prix et elles sont parfaitement hypoallergéniques. Dans un domaine plus naturel, les laines, plumes ou duvet offrent des oreillers aux qualités inégalables, en particulier grâce à une parfaite aération et à une meilleure durabilité. Le must. Ah, la couette. Elle est essentielle à nos nuits. Comme pour les oreillers, les fibres creuses siliconées offrent des couettes légères, gonflantes et isolantes. Mais ici aussi, le garnissage composé de plumes et de duvet possède un grand pouvoir thermique, sans risque de transpiration. C'est la solution naturelle par excellence. Enfin, n'oubliez pas que la couette s'adapte aux saisons. Les chaudes, les tempérées ou les couettes d'été. Ou bien, optez pour la couette 4 saisons. De plus, pour un oreiller ou pour une couette, il est fondamental de choisir une enveloppe 100% coton pour une meilleure respirabilité. Pour plus de conseils, rendez-vous en magasin